Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la mise à jour, l'analyse de la mise à jour du 27 septembre 2021. En ce moment, bah, le, le rythme est fixe. Hein, c'est quasiment un gros patch euh, tous les mois. C'est vrai que ce, et encore, non, je dis ça, mais il y en a eu un début septembre, si je dis pas de bêtises. corrigez moi si de toute façon, ce sera dans les, euh, ce sera marqué. Mais je suis, euh, ça a été plus rapide en fait même, je, je crois. Mais bon, globalement, c'est à peu près un énorme patch par mois. Et euh, en l'occurrence, eh bien, on a euh, des changements. Donc c'est la mise à jour 2.54.4. Et on commence. Par un euh, bon focus, puisqu'il s'agit de TC. Alors, attention, quand je dis bon focus, c'est Blizzard. Euh, ça, c'est important. Ça fait un moment que TC n'a pas de changement. Et euh, moi, je m'attendais à un rework TC, carrément. Au final, non. Euh, mais je vais commencer direct par l'infobule. La force de TC a longtemps été axée sur la puissance de ses capacités héroïques. Pogo et Slam. Mais ces derniers temps, cela ne lui a plus suffi. Cela ne lui a plus suffi pour être à la hauteur. Nous essayons de consolider son nom d'identité avec une armure de base et une amélioration apportée à Slam avant de songer à étendre sa puissance. Ça c'est assez intéressant parce que ça sous-entend que ils ont peur s'ils touchent trop ETC que le perso devienne péter. Ce qui est compréhensible, ETC, hein, quelle que soit la période d'Heroes, soit il a été, enfin il a plutôt été souvent d'ailleurs, plutôt top tier que low tier. Je veux dire c'est la première fois dans la période d'Heroes. non c'est pas vraiment la première mais c'est rare dans l'histoire d'Heroes of the Storm que TC soit plutôt un tank faible un tank fort donc c'est logique qu'ils prennent leur, leur, leur, leur temps et qu'ils prennent du recul même si nous en tant que joueurs parce que bon bah, moi je suis un gros joueur de T.C. c'est logique qu'on soit il faut, faut prendre notre mal en patience quoi c'est casse-couille on aimerait plus de choses mais d'un autre côté c'est totalement compréhensible d'un point de vue équilibrage de faire attention on veut, pas, euh, on veut pas un truc complètement craqué du coup ETC changement star du rock fonctionnalité supplémentaire donc si vous faites une glissade ou utilisez n'importe quel spell vous avez euh, 20 points d'armure si je ne m'abuse pendant 2 secondes Les capacités théoriques confèrent désormais 60 points d'armure pendant 2 secondes Donc ça veut dire pendant le pogo et euh, à la sortie du slam Donc c'est plutôt intéressant D'ailleurs, euh, corrigez-moi si je me trompe C'est pendant le pogo ou à la sortie du pogo le, La star du rock Peut-être à la sortie du pogo en fait Peut-être euh, si jamais tu te fais cancel ton pogo, t'as 60 d'armure C'est peut-être ça le, le, le truc plutôt euh, Niveau 1 Guitariste de légende, soin prodigués par les attaques de base augmenté de soit 50% à 60%, on va pas se mentir ce talent c'est vraiment pour les solo-lane ETC et Bon, solo-lane ETC c'est pas non plus incroyable mais c'est limite peut-être son meilleur rôle à l'heure actuelle Mais soin prodigué par les attaques de base, bah ça en tant que tu pourras pas le faire quoi, sauf si vraiment tu joues à, à un bailo où tu te feras pas punir sinon c'est pas possible honnêtement L'armure le, est trop importante au niveau 1 je pense, l'armure physique et sinon le rock progressif. Niveau 4, bain de full, réduction. Alors là on augmente les talents pas joués de TC. En plus le problème de TC à l'heure actuelle c'est que bah, il est très monobuild. Euh, à la limite il y a des variantes au niveau 7, niveau 10 bien sûr. Euh, mais en vrai et le 20 surtout parce que en vrai le 1... Ça joue entre rock progressif et physique, armure physique, mais l'armure physique c'est situationnel donc forcément ça dépend, sinon c'est rock progressif. Niveau 4, bah, c'est fondu obligatoire, hein. c'est le truc qui permet de, de toucher beaucoup plus facilement ton fondu, soit défensivement ou offensivement. Niveau 7, beaucoup jouent la, la bête de scène, moi personnellement je déconseille ce talent parce que ça vous fait faire n'importe quoi avec ETC, donc à l'heure actuelle bah, c'est simple, ils ont tué le Virtuose donc c'est... Euh, Niveau 10, les deux ultimes sont très bons, 13, réduction de CD sur le Z, hein, ils ont buté, le, ils ont... moi j'adorais le slow avant le, le violet, le rose, mais le truc c'est qu'en détruisant le CD du Z, bah, t'as obligé de prendre la réduc en fait, un hein, CD, au 16, à l'heure actuelle, c'est quand même, ça fait chier, mais c'est quasi impossible de pas jouer glissade, mais t'as quand même envie de jouer le reste aussi, parce que c'est bien, mais t'es un peu forcé de jouer glissade parce qu'à l'heure actuelle avec ETC tu fais une glissade tu meurs et niveau 20 bah, tout est viable donc il est assez monobile au final euh, ETC malheureusement alors que c'est un perso qui a toujours été plutôt... il euh, y avait plein de choses donc au final bah le 1 on s'en fout et le 4 c'est les deux talents autres que le fondu donc euh, bain de foule, réduction du temps de recharge porté de 5 à 7 secondes sur la glissade on se dit waouh c'est incroyable, mais non c'est si tu glissades mais que tu touches personne en fait là t'as une réduction CD donc c'est veut dire bah, qu'une utilisation défensive de la glissade alors vous allez me dire oui ça fait passer les murs Ouais, contre du léoric et que t'as pas en duine, ouais pourquoi pas, après au 20 de façon et de silence donc tu pourras pas le faire, mais euh, ouais pourquoi pas, pourquoi pas, ou alors faut le faire pendant le tombeau, avant que le silence proc, enfin t'as une milliseconde de, de, de réactivité, mais bon c'est pas fou, bain de foule, et double pédale pour le coup ça, ça peut être intéressant, puisque c'est euh, les 20% de speed après avoir lancé un spell, qui passe de 2 à 2,5 secondes, donc euh, bah ça c'est pas dégueu, mais encore une fois, le fondu est trop important sur ETC. Le jour où le fondu niveau 4 sera mis, incorporé de base, là on pourra parler. Là, la double pédale deviendra intéressante, ça fera un peu le talent d'Anubarak sur le Z, euh, bon, il n'aura pas l'armure... Euh... <rire> Il aura pas 40 d'armure magique quoi Mais sinon c'est pas mal Niveau 7, Virtuose Bonus de dégâts augmentés de 30 à 35 et là vous allez me dire Bah Malga c'est bon là Tu nous fais chier avec euh, ton Virtuose euh, Avant tu ne voyais que ça Maintenant Virtuose euh, Tu dis que c'est de la merde euh, Tu es un peu binaire euh, Bah c'est pas moi hein. C'est Blizzard pour le coup Qui a rendu euh, le talent binaire avant ça marchait sur tous les talents, donc tu pouvais le faire sur le E, le Z, le A, enfin c'était génial, hein. tu pouvais glissade, auto-attaque, auto-attaque, garder tes talents, garder ta mana, etc. Aujourd'hui ça ne fonctionne plus que sur le E, et avant c'était deux autos à 35%, ils avaient aussi nerf les dégâts. Donc maintenant ça ne marche que sur le E, et on récupère en... enfin les anciennes stats, mais ça ne marche que sur le E. Avant ça marchait sur le slam, le pogo, le A, le Z, le E. Du coup bah non, <rire> c'est de la merde C'est de la merde Vous allez dire ouais mais le virtuose machin Mais après vous étonnez pas si vous êtes oum en permanence Parce que s'il faut appuyer sur eux pour euh, Proc votre seul talent dégâts Bah c'est pas fou Et euh, après avoir glissade si vous appuyez sur eux pour augmenter les dégâts ça veut dire que vous niquez votre armure En fait votre gain d'armure Alors que normalement quand t'as glissade tu mets deux autos Et ensuite t'appuies sur eux En mode oula Doucement on va repartir et du coup tu peux garder tes vins d'armure un peu plus souvent Donc bah c'est de la merde en fait, virtuose Par contre Pédale Déco, très bon changement, dégâts augmentés de 15 à 18 hein, La rage ardente de TC, sachant que je le rappelle en PvE euh, Bah en PvP elle fait pas tant de dégâts que ça mais la montée à 18 c'est 15... En fait c'est simple, dégâts augmentés de 15 à 18 C'est une rage ardente standard en fait euh, Qui dure moins longtemps mais c'est une rage ardente standard Et qui je le rappelle, Marshall Pogo, le Slam, le E, le Z, le A Bonus aux dégâts joueurs contre environnement réduit de 250% à 200% puisque ça fait 250% de dégâts supplémentaires en PvE Donc je sais pas si 200% est un nerf en PvE ou si c'est juste un ajustement mais en tout cas ça me semble Enfin, Pédale déco pour moi c'est mon, c'est le talent 7 de toute façon sur ETC perso euh, Sauf si tu as envie de détruire les combos de tes potes Et du coup tu prends un peu plus de burst avec la bête de scène euh, Niveau 10, slam, ça c'est cool Cours mana réduit de 100 à 70 points C'est vrai qu'il faudrait faire la liste des persos euh, Qui ont des ultimes à 100 points de mana Il n'y en a plus des masses euh, Et la plupart de ceux qui en ont c'est des ultimes très forts Donc c'est logique euh, Le slam honnêtement à 70 points de mana c'est pas du luxe hein. euh, Durée de ralentissement augmentée de 3 à 4 secondes C'est plutôt cool aussi ça Le petit problème du slam, bah, ils ont détruit son vin en fait donc, euh, avant le slam, bah ouais, tu pouvais euh, en, en solo queue, notamment, même en team, la, la réduction de CD sur le slam au vent, ça devenait vraiment, vraiment cool. Euh, maintenant, pff, compliqué. Puis bon, quand t'es dans une méta où il y a Chacal, Malfurion et tout ça, tu slams, tu te retrouves dans un route, t'es silence pendant deux secondes, j'ai la chef. Hein, genre, euh, donc, euh, le problème, problème à l'heure actuelle, c'est que le slam est devenu pas terrible. Ça, ça va le rendre un peu mieux, ça c'est sûr. Mais je sais pas, moi je suis euh, ETC c'est que le départ et j'espère que bah, ils, ils se rendront compte que c'est toujours insuffisant pour, pour monter ETC Gazleu, guerrier offensif, on va lire l'infobule parce qu'elle est très intéressante Gazleu est un élément majeur dans toutes les parties non classées Nous commençons par quelques modifications de base et nous envisageons de procéder à des ajustements de ses talents dans une mise à jour Alors attention c'est pas du tout ce qui est dit en anglais hein. Euh, c'est pour ça qu'il faut l'avoir en français, est parce que Gazeleu is a pretty dominant force in all non-master level play right now. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que Gazeleu... Parce que là ça veut dire ouais, hors classé euh, c'est horrible machin. Alors là le, le mec il a complètement perdu le, le traducteur. Euh, parce que bah, justement ce qui est dit c'est que Gazeleu est fort dans tout, à tous les Helos sauf en Master. Et ça, ça change quand même vachement le sens. Donc on va nerf Gazleu, on sait que c'est pour, pour le bas hello, le moyen hello, le haut hello, mais hors master. Bah en soi, vous allez me dire bah tu devrais gueuler, machin. Non parce que si c'est vrai que est, euh, il est un peu meilleur en bronze, en silver, en gold, en plate, en diam, et ça veut dire aussi en QM en non classé, honnêtement, il euh, a pas de souci. Si c'était juste un changement pour le bronze, j'aurais gueulé. Mais là et encore Gazleu, bon c'est pas non plus des énormes changements. On va pas se mentir, pour, pour les gazle master, ça fait un peu chier. Qu'il n'a pas d'ajustement, euh, un truc un peu ce pour le rendre positif, mais honnêtement, bah pff, moi je vais pas gueuler parce que c'est vrai que gaz ça peut être très frustrant. Donc euh, en soi, euh, un bon gaz le, il... c'est pas ça qui va euh, changer la donne. Euh, un bon gaz il arrivera toujours à faire la diff, hein. c'est plus les mauvais gaz bah, qui seront euh, plus pénalisés, on va Tral Des très bons changements sur Tral, honnêtement, euh, l'esprit farouche, le Z qui voit son coût en mana réduit de 60 à 40, vous vous rendez compte, hein, le slam c'est 70 de mana, c'est un ultime, le Z de Tral ça coûtait quasiment un ultime en mana, hein. c'est bien, c'est un très bon changement ça, parce que Tral moi c'est un perso que j'adore mais à l'heure actuelle en solo, pff, compliqué quoi, et en, tr en formen, bah il s'appelle pas Nivea, <rire> ah, du coup coût en mana réduit à 60, de 60 à 40, bah c'est un bon point, Écho des éléments, la chaîne d'éclair bleu, réduction du coût en mana augmenté de 15 à 20. Attention, attention, c'est pas du tout ça, l'infobulque sont en français ou en anglais, elle est complètement à la ramasse. En fait, le premier palier de la quête, vous permettait de réduire le coût en mana de votre chaîne d'éclair de 40 à 15. Maintenant, c'est 40 à 20. Donc, ça reste toujours très fort et c'est juste pour éviter que tu n'aies plus aucune consommation de mana vu que tu as l'esprit farouche au niveau 1. Donc, bon changement, très bon changement et ça, c'est... Juste un petit ajustement mais ça reste. Chaîne éclair bleu reste toujours très bien avec chaîne d'éclair verte. Niveau 4, résilience farouche, nombre de maximum de charges de résilience sous le augmenté de 3 à 4 secondes. Alors, personnellement moi je préfère la réduction CD et le, la, le regain de mana, mais c'est vrai que bah, ils arrêtent pas de booster le Z et en vrai le Z il est fort. Il est pas mal. Hein. Ça veut dire que sur un route, sur un héros, boum, instantanément t'as une résilience, donc t'as euh, de, des points de vie. C'est pas dégueu. Alors là par contre ils sont craqués pour moi, mais genre vraiment. Grâce des loot gif, donc grâce Ross Wolf, fonctionnement modifié, possibilité d'activer la résilience Frostwolf pour soigner instantanément Bon, ben ça c'est comme avant, ça c'est super hein. Ces soins sont augmentés d'un maximum de 100 en fonction des points de vie manquants de Thrall C'est juste le meilleur talent de Thrall, hein. on va pas se mentir hein. Et ce qui est marrant, c'est que regardez juste après, bouclier spirituel, durée de bonus d'armure anti-sort augmentée de 2.5 à 4 secondes Donc l'armure anti-sort de trall qui est très forte, qui je le rappelle est réduite, son temps de recharge est réduite à chaque... De résilience Frostwolf, donc et elle a un CD qui est pas très haut, donc 4 secondes, c'est vraiment 4 secondes. Euh, je crois que c'est 60 d'armure anti c'est c'est fort, hein, c'est vraiment fort. C'est les deux meilleurs 13 de façon de tral. Mais ce qui me fait rire, c'est que l'autre n'est pas touché, donc ça sous-entendrait que les tral jouent beaucoup euh, l'autre et l'autre qui pue sa race. C'est le seul talent sur tral. Hein, je vous laisse aller voir le guide tral. C'est le seul talent sur tral qui est nul à chier. Donc, euh, grâce Frostwolf, bah on va pas s'en plaindre et je pense qu'il buff le meilleur talent, pourquoi parce que. Bah c'est le talent un peu iconique de Thrall au 13 et il en a besoin quoi, il en a besoin. Il, il prend il prend cher quand même Thrall Donc il en a besoin et honnêtement on va pas s'en plaindre Après qu'on qu soit clair c'est deux fois plus de heal en fonction des points de vie manquants Donc est, si t'as un point de vie ça te donnera deux fois plus Mais euh, j'aime bien, j'aime bien quand même Niveau 20, élan élémentaire, les attaques de base réduisent le temps de recharge des capacités de base des capacités héroïques de 0.25 Et le double si elles sont portées à des héros Donc c'est le talent auto-attaque de Thrall qui a jamais été intéressant euh, c'est de la merde, <rire> c'est de la merde, t'as as les deux ultimes qui sont trop forts et le flash hein, je le rappelle qui fait proc un E gratuit donc t'as le droit à deux E grâce au flash Putain, un flash sur tral, quoi, c'est pas dégueulasse, donc... Euh... Non, non, ça c'est nul. <rire> c'est nul, ça. Euh, tral a commencé à avoir des difficultés dans un affrontements sur les voies en solo et est souvent incapable de se maintenir après avoir échangé des coups. Attention que ses coups en mana sont trop élevés, c'est vrai, car il doit fréquemment lancer des capacités pour recharger Résilience Frostwolf. Même s'il si choisit d'apprendre vague de mana, il semble qu'il y ait une demande pour un talent d'attaque automatique fort au niveau 20, avec de nombreux, tra euh, nombreux tral choisissant l'âme du Nexus. Alors, spoiler, hein, les tral qui choisissent ça au 20, vous êtes des cons. Enfin, euh, le problème, pas personnellement, mais vous avez la mauvaise décision hein. euh, et ne pas vous rendre compte que vous prenez un talent poubelle sur trall euh, il va falloir que vous en preniez des one shot pour comprendre comment ça marche hein, parce que c'est pas normal trall au vin vous pouvez pas jouer auto attaque hein, c'est pas possible et encore une fois vous allez dire oui mais si c'est si, parti sur un build auto attaque et bah, le flash il te donne un deuxième e donc tu arrêtes et tu prends ce talent <rire> donc nous agitons les alimentaire pour garder le palier intéressant spoiler il ne l'est pas euh, Zarya, intéressant. Zarya, un à bout portant. Fonctionnalité supplémentaire lorsque vous avez plus de 40 points d'énergie, la zone d'effet d'attaque de base de Zarya est augmentée de 35%. Je vais pas, mentir, je vais pas vous mentir. Honnêtement, ce qu'ils viennent de faire avec Zarya, c'est un mini rework. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte, mais c'est presque un mini rework pour Zarya. Euh, mais je dis mini parce que c'est pas. Euh, mais un mini rework. Parce que là, ce qu'ils viennent de faire, c'est un lissage des talents de Zarya et c'est généralement ce qu'on voit dans un rework. Fonctionnalité supplémentaire lorsque vous avez plus de 40 points d'énergie, la zone d'effet de l'attaque de base est augmentée de 35%. Il va vous, vous dire, joueur de Zaria. Attends ça me dit un truc ce talent Et eh oui c'était le talent 7 Qui était nul Et qui n'était fort qu'avec ce 1 Bah du coup On fusionne les deux ensemble pour rendre ce 1 Compétitif Et eh bah j'aime bien J'aime bien Niveau 4 baraqué et féminine Fonctionnalité supplémentaire Dégâts absorbés par les boucliers de Zaria 20% d'énergie supplémentaire Et là vous dites Ça me rappelle un talent Oui c'est un 7 pourri euh, Le Venésie je crois Boum tout ça ensemble, sachant qu'au niveau 4 il y a de la concurrence, hein. vous avez euh, le shield de Move Speed, l'amélioration du shield, la réduction du shield, euh, votre amélioration de shield personnel qui du coup a été up, et l'armure anti-sort, donc euh... non l'armure physique, l'armure anti-sort c'est au 13. Donc vous êtes en mode, le 4 de Zarya. honnêtement les 4 talents sont incroyaux, ouais, parce qu'ils sont tellement incroyables qu'ils deviennent euh, un pluriel qui n'existe pas. Euh, du coup niveau 7, venez-y et à plein régime supprimé, ça a été ajouté de base sur le 1 et le 4, Nouveau, brûlure profonde, les attaques de base contre des héros touchés par grenade à particules, donc votre A, dans les dernières 3 secondes génère un point d'énergie. C'est pas mal parce que vous mettez des super tics d'auto, donc ça veut dire 1 point d'énergie et ta ta ta ta. ta, ta. Après, je... peut-être que je sous-estime l'effet, mais au 7, ah. après c'est quand même sympa, pour gagner un peu d'énergie supplémentaire, c'est quand même cool. Mais, euh... globe au 1 et puissance de puissance au 7, quoi, genre. ou l'explosion du shield. L'explosion du shield est... Et les dégâts sur le ham semblent plus intéressants quoi Là c'est juste de l'énergie alors que les deux autres c'est des dégâts Donc euh, pas, pas fou Niveau 10, et ça aussi c'est un bon changement Parce que bah, la zone d'exclusion est le numéro 1 depuis le début d'Heroes euh, sur, sur Zarya mais leur graviton a eu plein de up et à une époque c'était poubelle, maintenant c'est vraiment prenable hein, surtout que le vin silence c'est très fort. Faut que ça ait été supplémentaire inflige 30 points de dégâts par seconde aux adversaires affectés. C'est pas énorme, c'est un peu une sorte de giga rage ardente pendant la durée du truc du, de l'ult. Honnêtement, c'est un bon point, j'aime bien, c'est pas, pas un truc genre waouh, ça pète le jeu, mais l'ult en lui-même est déjà très playmaker, donc s'il y a des petits dégâts en plus, c'est quand même c'est quand même toujours ça de prix. Moi, j'aime bien commentaire des développeurs, la configuration centrée sur les attaques de base de Zarya n'est pas assez performante par rapport à ses autres options. Pourquoi nous consolidons quelques talents et lui en donnons un nouveau avec brûlure profonde Historiquement, même de légères améliorations ont eu un impact énorme sur l'efficacité de Zarya. C'est vrai Rappelez-vous, c'est le perso qui a eu le pire win-rate et le meilleur win-rate de rose en un patch. À la sortie, pire win-rate. Deux jours après, meilleur win-rate du jeu. C'est pourquoi nous ne faisons que des petites modifications cette fois. C'est bien, <rire> vous apprenez de vos erreurs. Suivons de près ces performances et feront d'autres ajustements à l'avenir si nécessaire. C'est très bien ça. Ça, c'est vraiment cool les commentaires de développeurs pour ça. Des fois, ça sert à rien, mais là, clairement, très très pratique. Anna, niveau 1, soit d'assaut, fonctionnalité supplémentaire. Alors, ça, c'est un... on revient sur à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été nerf à l'époque où Anna était trop forte et ils le remettent de base. Faut que supplémentaire. Quand la grenade biotique touche des héros, alliés ennemis, afflige. Elle soigne de 30% des expériment... de De 30% de plus. Mais aussi, elle fera du coup, comme avant, 30% de dégâts supplémentaires. Ça, ils l'avaient enlevé, ils le remettent. Donc, 30% de soins de plus et de dégâts par héros touché, allié ou ennemi. Cartouche vampirique. Le bonus de soins de nuance 5 de ce passé de 0,75 à 1%. Honnêtement, cette quête, c'est. <rire> c'est un attrape-couillon, cette quête, je trouve. C'est une quête rigolote en arame, mais pas plus, quoi. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Ça vous, a, ça vous force à essayer de stacker Vous pouvez pas avec Anna Le jour où euh, le E mettra des stacks de base La grenade met des stacks de base et tout Pourquoi pas mais à l'heure actuelle c'est beaucoup trop dur Condensé biotique ou en QM Pourquoi pas mais même en QM c'est un peu du hit. Condensé biotique, réduction du temps de recharge augmenté De 2 à 3 secondes donc, c'est la réduction de CD sur le Z pour la grenade. Donc, pourquoi pas Ce talent, je pense qu'il est quand même inférieur au E et à la fléchette affaiblissante. Et fléchette affaiblissante, fonctionnalité supérieure. Si aucun héros n'est touché, le temps de recharge est réduit à 8 secondes. Alors, attention, c'est réduit de 8 secondes. J'ai bien vérifié, c'est de 8 secondes. Donc, c'est pas à 8 secondes. Si c'était 8 secondes à chaque fois que tu as. Je, je pèterais un plomb, c'était ça. Non, non. C'est réduction de 8 secondes. Donc, je crois que c'est 25 ou 30 secondes de temps de recharge. Donc voilà, ça réduit, c'est pas, euh, pas toutes les 8 secondes, tu peux la relancer si t'as pas touché. Donc euh, on pourrait se dire, bah tu vas gueuler. Euh, non, en vrai, euh, l'8-box est très fine, donc c'est pas trop mal de faire un truc comme ça, je trouve. C'est pas forcément débile. Peut-être un peu moins, genre 5 secondes, mais euh, 8 secondes c'est beaucoup de base quand même. Peut-être 5 secondes, mais sinon c'est ok. Niveau 16, alors le problème du niveau 16, c'est euh, la triple cartouche hein, qui vous permet potentiellement à Anna de lancer 4 A en l'espace d'une seconde. Y a pas de concurrence et c'est enfin il se réveille en disant Ah il faudrait peut-être lui mettre de la concurrence Spoiler ça ne suffira pas À une époque où il n'existait pas ce talent à 4 cartouches Le maximum de charge, il va se dire Mais non gars, c'est 3 cartouches Bah t'as ton truc de base plus les 3 cartouches supplémentaires Donc ça fait 4 Faut que ça ait été supplémentaire au maximum de charge Le bonus aux soins est augmenté 35% Donc à chaque fois que tu touches un A Tu augmentes tes heals de manière générique Bah ouais mais bon Ça c'est amélioré pour un ou deux mecs L'autre c'est 4 cartouches quoi C'est compliqué hein La concurrence elle est très compliquée hein. Pour moi déjà il devrait le réduire à deux cartouches au lieu de trois, l'autre, et, euh, et cela il, euh, il va falloir leur mettre les, les, les, les, le, le nano boost hein, justement à ces talents. Hein. Et parce que ça suffit pas. Explosion concentrée, bonus de soins augmenté de 10 à 12, ça c'est en fonction du nombre de, de charges de poison et encore une fois c'est le, le même problème que cartouche empirique. Les talents sur ça, ça marche en E mais sinon le reste. Euh, c'est. Non en fait. Euh, le E de base ne met pas des. ne met pas de touches, donc ça veut dire que tu dois mettre une auto, des machins, etc. un peu partout. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Infaillible, soins et dégâts par héros touchés augmentés de 4 à 5%, c'est l'œil de Russe amélioré, qui est pas mal du tout hein, honnêtement, donc c'est un mini-up, mais honnêtement c'est pas mal, l histoire je pense de le rendre un chouïa plus compétitif par rapport aux autres, mais honnêtement c'est un talent qui est compétitif, hein. et je parle vraiment en, en game pro, hein, donc euh, faut, pas, faut pas se dire que c'est naze, hein. clairement c'est pas dégueu, c'est juste ça, dépend des games quoi. Luisel. Bon, je vais pas le lire parce que là, ils disent qu'ils sont contents en gros et qu'ils vont ouais, appeler les trucs un peu moins forts. Luisel, Luisel qui est un petit peu trop forte hein, au niveau compétitif et notre sympathique Dragon Férique a lentement accumulé un peu plus de victoires qu'il ne le méritait. Nous réduisons quelques-unes de ses caractéristiques de base pour l'aligner sur ses pairs. Donc les autres soigneurs. Point de vie, point de vie réduit, pas grand-chose. Et soin euh, réduit de 115 à 110 donc pas énorme, sachant que le temps de recharge à l'activation réduit de 90 à 75 donc ça fait moins de heal mais ça proc euh, plus souvent le temps de recharge de l'activation, enfin vous êtes l'activable vous pouvez l'utiliser plus souvent, euh, ça fait encore une fois un up du build euh, purge en fait de, de Brightwing. Lily Inf et C'est d'ailleurs bizarre de pas avoir retouché le 4 et le 7 parce que ça peut être un peu... Euh, hein <rire> Lily, infusion requin corde. et ça honnêtement c'est cool, merci, on l'attendait C'est vrai que Descartes avait ouvert le, le chemin, hein, le, la potion qui arrive plus vite, c'est un truc que je demande sur Descartes depuis le début du jeu, à tel point qu'on en oublie Lily, mais Lily c'est le même délire, hein, à part que c'est pas un skill shot, et du coup vitesse des projectiles augmentée de 20%, j'ai pas eu l'occasion de tester mais je pense que 20% c'est quand même pas dégueu, vent aveuglant, vitesse des projectiles augmentée de 20%, et je rappelle le 20% pour ceux qui ont du mal à visualiser, c'est justement, je parlais de Zarya tout à l'heure, pire win rate, meilleur win rate, c'est juste 20% de ses stats, hein. Le passage de pire win rate du jeu à meilleur win rate du jeu, ça a été un buff de 20% <rire> Surtout, <rire> surtout ce qu'elle avait Niveau 7 en route, actif portée augmentée de 6 à, 6, à, 6, à 7,5 C'est la portée de la Purif Elle est même plus grande qu'une portée normale Portée normale de Purif, c'est 7 mètres Là, c'est 7,5 Donc, faites-moi plaisir, joueur de Lily Mais de toute façon, les joueurs de Lily ne lisent pas de patch notes hein, C'est connu, ne, ne regardent pas de guide ou quoi que ce soit Sinon, ils ne joueraient pas Lily Mais sait-on jamais Joueur de Lily et le truc c'est que ceux qui jouent Lily et qui regardent des patchshots le savaient déjà. Donc je sais pas à qui je parle là. Purification, c'était déjà Gauthière, c'est encore meilleur, vous prenez encore moins de risques. Et je rappelle, c'est une purif qui soigne. Donc c'est simple, c'est l'une des meilleures purifs du jeu, puisqu'il n'y a pas de point faible en fait sur cette purif. Avant le point faible c'était bon bah ok ça soigne, c'est un CD plus court euh, et en plus je peux réduire encore plus son CD mais j'ai une portée limitée, là c'est même plus grand qu'une portée normale, donc pourquoi bon, hein, s'emmerder Stukov, alors casf, il y a eu des changements euh, Touché Purulent, donc ils avaient eu un peu peur sur le fait que fusionner la quête sur le Z et les autos de base donc ils avaient eu un peu peur, finalement ils remettent comme avant, donc réduction des de la base lorsque vous êtes. Euh, réduction des dégâts d'attaque de base donc en en forme distance. Parce que vous êtes à distance de 50% à 40%, donc euh, au lieu de réduire par 2, ça réduit comme avant à 60% en fait vos dégâts. Vous faites 60% de vos dégâts de base en gros. En distance. Ralentissement des attaques de base augmenté de 15 à 20. Donc c'est exactement l'ancien talent sur l'auto-attaque distance en fait. Ils l'avaient nerf pour le, le fusionner, au final ils le remettent de base parce qu'apparemment ça suffit pas à le rendre compétitif. C'est plutôt, moi j'aime bien ça, on pourrait se dire ah c'est de, de la merde, non en fait c'est bien, tu, tu te dis, oh là, on a vraiment mis des stimulants, on va calmer le truc et au finalement, d'un point de vue dev, dire bon bah en fait on avait un peu peur que ça soit trop fort, bon pas de problème du coup on le remet. Au sport là pour le coup le nerf est un peu dur, la portée de l'activation des talents est réduite de 20%, je rappelle que maintenant c'est inactivable, à une époque c'est automatique, aujourd'hui c'est aux joueurs de Stukov d'être intelligent donc... Je sais par exemple que EO est pas du tout content de ça parce qu'ils sont en mode attendez il nerf les deux talents qui sont pas très durs à jouer, et, euh, enfin il buff les talents pas durs à jouer, il nerf le seul qui demande un cerveau. Donc euh, à une époque c'est vrai que Balisto Sport est actif ne demandait aucun cerveau hein, pour le coup, mais à l'heure actuelle il demande un cerveau. Euh, réduction du temps de recharge, éruption virale lorsque vous avez... Bon ça par contre c'était vraiment fort, je trouve en tout cas. Euh, et le temps de recharge augmenté, donc c'est un sacré nerf pour Balisto Sport, mais soyons clairs, ça reste quand même probablement le meilleur talent niveau 1 de Stukov. C'est juste que ça casse les noix pour les bons joueurs de Soukov. Sur infection, bonus aux dégâts contre les héros ayant moins de 50% augmenté de, de 100 à 125. C'est un talent situationnel sur infection. Hein. Donc euh, bah, il, est en... il est meilleur dans sa situation. Quoi. Le, le full contrôle, j'attrape un mec avec le et il meurt. Voilà. Dans cette situation, il est bien. On le voit pas des masses. Donc euh... Soukov, bah, sport, c'est très fort. Hein. Et celui-là aussi, il est pas mal. Hein. Celui-là pour moi c'est quand même le moins bon talent 1 hein de Stukov mais il est pas mauvais. Niveau 1, niveau 13 par exemple, phagositos, bonus de portée augmenté de 20 à 30, nombre de héros nécessaires auxquels les dégâts doivent être portés pour obtenir une réduction du temps de recharge et de récupération passe de 8 à 6. Euh, personnellement j'aime pas ça parce que bah, ça vous apprend pas à bien jouer Stukov. Hein. Le build E de Stukov, genre en mode E1, E13, euh, et je parle pas du route ou, ou de l'explosion, bah, c'est un build abruti quand même, hein. c'est j'appuie sur et... E. <rire> Donc euh... Ouais, pas fou. Mais bon de toute façon, le, le route et l'explosion sont tellement fortes que euh, tu vas pas jouer Phagocytose Niveau 16, porteur universel, réduction de soins de virus régénérateur de 10 minutes 40 à 25. Un porteur universel, c'est le truc qui se met euh, à l'infini. Il l'avait up, alors, apparemment ils le nerf. Peut-être qu'ils ont eu peur à certains hélo, peut-être que c'était trop fort. Personnellement, euh, moi je le vois jamais. Ce hein, talent en master... et euh, et honnête, c'est pas pour rien quoi, genre vous avez la souche résistante qui est trop forte, hein, contre le moindre CC route etc Bah le mec euh, il prend un burst heal de 250 et là ça vient de passer à 300 et c'est des valeurs niveau 0 Donc au niveau 16 c'est un putain de burst heal Et il y a l'autre, hein, euh, la panacée euh, qui permet de, de pouvoir continuer à soigner après avoir fait péter le heal Donc bon, porteur universel, c'est pas fou quoi, c'est pas vraiment fou talent est réactif tout simplement trop fort dans sa forme actuelle et domine complètement les choix du premier palier. Nous y apportons quelques ajustements afin de niveler son niveau, ouais, enfin c'est pas des petits ajustements hein, pour le coup. Mayev Maiev, des changements que je, je juge vraiment intéressants et pertinents, euh, je, je pense que certains ont peur parce que c'est vrai que Mayev c'est un perso qu'on voit jamais et quand on la voit elle détruit tout généralement. Euh, Salto des gardiennes, après avoir atteint le niveau 20 vous gagnez une charge supplémentaire, ça ça fait peur parce que c'est de base, mais en fait Mayev elle est très très forte en early et mid game. En late game, le perso devient plus faible. Pourquoi il devient plus faible Parce que généralement, niveau 16-20, la plupart des joueurs, la plupart des personnages, ont des... ils viennent de gagner des talents de dingue, de survivabilité, de dégâts, etc. etc. Et du coup, quand tu es Assassin mêlé, c'est plus dur. Exemple Tral. Euh, du coup, Maiev, elle fait le café en heure limite, Et ça se voit d'ailleurs, même si vous jouez qu'en Aram, ça se voit. Hein. Euh, Maiev en Aram, tu, dé tu détruis tout et arrivé au niveau 30, <rire> arrivé en late game, c'est beaucoup plus dur pour Maiev de faire des trucs. J'ai vu en Aram j'ai vu ce syndrome incroyable. C'est même moi, quand je joue Maiev ou d'autres joueurs de Maiev. Bon, après, moi, quand je suis en Aram je rigole beaucoup. Mais genre, en early, tu exploses tout. Mid, tu exploses tout. Et t'arrives en late game et tu te fais euh, comeback en fait. Et souvent, tu, tu, tu meurs beaucoup plus en late game. Donc, euh, je pense que Blizzard en a conscience aussi. Et ils mettent le deuxième salto. Maintenant. Ils auraient pu faire un truc à la Artanis en mode euh, t'as 10 secondes de décalage entre double D parce que c'est un peu fort quand même <rire> Mais, mais j'aime bien l'idée quand même Niveau 4, éventail dp, bonus dégâts donc c'est celui où vous, la quête que vous accomplissez si vous touchez 4 mecs d'un coup Sinon c'est en touchant 3 mecs euh, La récompense qui passe de 25 à 35 c'est bien parce que c'est pas facile de, de, de toucher donc c'est vraiment bien Je veux dire, toucher 3 personnes euh, c'est pas toujours avec pas tous les jours avec Maïve hein. Niveau 7, enfin c'est bien ça, on, a, on arrive, euh, ça y est on y, on y vient là, Blizzard c'est bien Réduction d'armure, donc c'est la vulné sur le Z Réduction, à l'époque c'était physique, maintenant c'est générique sauf que c'était 10 points donc c'était pas terrible On monte à 15 points, ralentissement augmenté de 20 à 25% et la durée par contre on la nerf, on passe à 3 secondes Honnêtement je vais commencer à me pencher un peu sur ce talent Je, je dirais un, une petite vulné à 20 ça pourrait être trop fort Donc 15 ça me paraît être un, un juste milieu Honnêtement ce talent vraiment me plaît. vraiment me plaît ce talent 10 euh, de confinement, alors pour moi c'est le meilleur ult et ça l'a toujours été. Euh, mais c'est vrai que c'est tellement dur à utiliser que réduction du temps de recharge importante, etc. etc. Et maintenant, le disque, fonctionnalité supplémentaire les héros qui quittent le confinement sont réduits au silence pendant 1,5 secondes. Bah, J'aime bien. Ça peut être très frustrant pour le mec qui vient de se faire disque, hein, clairement, mais euh, c'est bien en vrai parce que c'est un skill shot qui est pas facile à toucher et qui peut se faire esquiver dans tous les sens et tout. En plus euh, bah maintenant, euh, n'oublions pas que ce spell il n'a pas gagné de la vitesse de déplacement Alors que tous les personnes gagnent de la vitesse de déplacement il y a un an, un an et demi Donc c'est pas simple Et ça apporte un, un, un plus en sortie du disque C'est pas juste pour zoner Vous pourriez me dire bah ouais mais du coup euh, quid du cocon etc Bah le cocon c'est haut, c'est ciblé, on va pas casser les couilles <rire> Donc euh, disque de confinement j'aime bien Niveau 16, armure offensive, bonus de au dégâts augmenté de 20 à 25% C'est un talent euh, qu'on voit un peu moins parce qu'ils ont up tout le reste et c'est plus dangereux puisque c'est kak et comme je l'ai dit light game c'est un peu plus dangereux Moi c'est personnellement le talent que je joue avec Maiev parce que je l'adore Et euh, bah 25% c'était un truc à l'époque où Maiev dominait partout mais elle avait des stats de dingue Donc ils le remettent à 25% et j'aime bien, moi je vais pas m'en plaindre c'est le talent que je joue donc euh, très bien ça peut être difficile pour Maïev de déjouer les plans de ses adversaires en fin de partie Voilà ce que je vous ai dit, j'avais pas lu l'infobule hein, pour le coup Mayev déjouer ses plans de 1, nous sommes donc impatients de voir ce que les joueurs feront avec une charge supplémentaire de salto des gardiens Ceci est la première fois que nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité par le biais d'un déblocage de niveau Plutôt que par la conversion d'une quête de base ou d'un talent populaire Donc nous sommes intéressés par vos commentaires De plus ce disque de confinement a pris beaucoup de retard sur le jeu de la gardienne à tous les niveaux de jeu Mais en vrai c'est à cause de l'utilisation hein. C'est franchement le... franchement le disque est vraiment très fort a euh, tous les niveaux de jeu, nous ajoutons donc un silence pour isoler davantage les cibles et interrompre les temps forts. Et ça, franchement, c'est bien. Kaltas Incroyable Même dans linfo là pour, pour le coup, je l'avais lu. Notre magie, notre mage préféré n'avait plus été sous les feux de la rampe depuis un bon moment. Nous lui apportons donc quelques changements de base pour améliorer sa capacité de survie, tout en peaufinant quelques talents qui étaient en retrait. Gardez bien ce, talent, ce, ce truc en tête, là, la dernière phrase. Point de vie Augmenté, c'est cool. Rupture de gravité, temps de recharge réduit de 14 à 12. C'est cool C'est trop fort, c'est trop bien ça. Euh, bouillonnement énergétique, donc c'est le talent qui réduisait le temps de recharge. Puisque, bah, au final, maintenant que de base il y a deux secondes en moins, on va pas non plus abuser. Donc, euh, t'as une seconde en gros, tu gagnes une seconde de toute façon avec Altas, donc ça reste ça reste ok. Mais honnêtement, la quête, enfin, euh, la, la, la tornade verte, c'est trop fort. Voilà, à bientôt. Ponction de mana, restauration du mana lors de l'activation de la sphère, renaute, Augmentée de 4 à 5%. La tornade verte, c'est trop forte. Niveau 10, phoenix. Alors là, moi je rigole. Dégâts augmentés de 78 à 84 Et dégâts de zone augmentés de 39 à 42 Donc Quelques talents qui sont en retrait Parce que moins joués, moins joués que la pyro Évidemment Bah moi je suis très content, hein. j'ai gagné des points de vie J'ai gagné un, une réduction de CD sur la rupture Et j'ai gagné des dégâts sur l'ultime Qui te permet de de solo kill quelqu'un Donc euh, c'est très bien Ça me permettra de solo kill plus facilement encore Ah <rire> eh oui, rupture de gravité verte hein, Te permet de toucher plein de monde Choc de flamme, bombe, enfin choc de flamme Phoenix, bombe Au revoir, ciao Keltuzad Et j'ai fait un guide sur Keltas, n'hésitez pas à aller le voir, hein. ça évitera des builds complètement yolo. Point de vie pour Keltuzad, pareil, globalement c'est comme Keltas, on va faire des changements, de ça, tout ça. Point de vie augmenté, ok. Point de glaciaire, dégâts augmentés, alors la pointe de glaciaire, c'est le bloc de glace, là. Je sais même pas pourquoi il y a des dégâts sur ce truc, genre c'est... Ça explose quand soit tout le monde est mort, soit quand tout le monde s'est barré. Genre, est-ce que quelqu'un a déjà tué quelqu'un avec ce truc, genre... Je sais pas, je... Je comprends pas. Niveau 7, euh... Glaciation, réduction du temps de recharge augmenté de 8 à 10 secondes. Donc c'est le truc au 7 qui fait que t'as plus de points de glaciaire et qui fait que la pointe glaciaire inflige 250% de dégâts supplémentaires, un truc comme ça. <rire> En vrai, si vous prenez 7, c'est juste pour la rédux CD, hein, pas pour les dégâts. Niveau 13, étreinte de glace, réduction de temps de recharge par attaque de base portée de 0.5 à 0.75. Si je dis pas de bêtises, c'est pour avoir plus souvent le Z. Il me semble c'est le talent pour plus de Z, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est les talents sur le E, la chaîne, généralement. Soit la Redux CD, soit le Slow qui, qui, qui domine et qui gouverne le 13. Donc c'est plutôt bien de up le talent un peu moins joué. Nazibo Invasion de Grenouille, dégâts sur 6 secondes, augmentés de 119 à 125. Le up Grenouille... Donc plutôt que de repenser le talent, de voir des trucs, on va up les dégâts des grenouilles. Hein. C'est incroyable. Venimosité, ralentissement, donc pour la l'araignée 1. Ralentissement réduit de 30 à 25, c'est logique. Durée du ralentissement réduit de 1.5 à 9 secondes, c'est logique. Euh, ils auraient pu mettre en 25 quand même les petits bâtards, mais c'est logique. Bonus au dégâts une fois la quête terminée, réduit de 30 à 25, ça c'est pas logique. Ça c'est abusé je trouve. Hein. Non, tu nerfs les nouveaux trucs, pas, euh, pas les anciens. quoi. Ça déjà, bah, tu, ba tu baisses et basta. Mais bon... 25% ça reste déjà très fort, hein. qu'on soit clair. 30% c'était déjà énorme. Donc bon, ok. Le, le build spider ça n'a rien changé, hein. ça reste très très très très fort. Pandémie. Le nombre de héros touchés pour débloquer la quête du palier 1 est passé de 40 à 35. Et le nombre de héros touchés pour débloquer la récompense du palier 2 est passé de 80 à 70. Donc on fait en sorte de pouvoir stacker plus facilement les grenouilles. Parce que bah, c'est compliqué de toucher avec les grenouilles. Niveau 4, rythme 200. Ce avait pris un bon bon bon bon up. Même si les trois paliers, hein, les trois talents hein, sont forts. Nombre de charges de contagion ignoble par victime réduit de 5 à 3. Donc euh, c'est un petit nerf. Et c'est vrai que ce talent sur Spider Queen, bah, ça pouvait être très fort, et pas que d'ailleurs. Sanctuaire, etc. Donc euh, bah, c'est un peu dommage. Je l'aurais mis à 4, personnellement. Je l'aurais mis à 4 parce que c'est déjà pas forcément un talent qu'on voit beaucoup. Mais euh, bah, ceux qui le jouaient apparemment ont fait péter les win rates. Hein, donc euh, bah, tant mieux à eux. Je l'aurais quand même mis à 4. Euh, niveau 13. Grenouille gardien, durée de bonus d'armure par héros touché augmenté de 2 à 3 secondes. Waouh ça a l'air incroyable ce talent. Spoiler, non, c'est de la merde. Euh, niveau 16, colonie d'araignées. Réduction du temps de recharge d'invasion de grenouilles et murs de zombies diminue de 0,25 à 0,125. Logique, puisque maintenant ça remarche sur les araignées. Donc que ça réduise, Parce que le truc, c'est que bah, ce talent, il réduit tout en fait. Donc c'est ok, c'est compréhensible. À cause de Nazibo, l'ensemble de l'équipe est devenu arachnophobe depuis quelques temps. Nous essayons d'exterminer euh, euh, oui, d'exterminer quelques-unes de ces bestioles indésirables tout en donnant un peu d'amour à ces crapauds moins pronts à mordre. Euh, alors, spoiler, c'est pas des bestioles indésirables. Les araignées elles sont super importantes, si ça peut vous faire des anti-moustiques naturels. Et euh, un peu d'amour à ces crapauds. Si vous voulez vraiment donner de l'amour à ces crapauds, reworker ce putain de spell de merde! Parce que spoiler c'est toujours de la chiasse! Alors voilà, tir multiple, dégâts réduits de 165 à 159 points. Donc multishot qui se voit encore nerf, en temps de recharge augmenté de 12 à 13 secondes. C'est dur je trouve, c'est un peu dur mais bon Niveau 1, flèche performante dégâts par héros ennemi réduit de 7 à 6 Donc c'est aussi un nerf, en fait on nerf les deux euh, builds, hein, multishot et build A Personnellement ce que je... c'est pas ça qu'il faut nerf sur le multishot, c'est le 4 en fait La, la, la portée il faut la mettre au 16, il faut inverser 16 et... 16 et 4 en fait parce que c'est trop facile en fait de stacker c'est pas le multi-shot en lui-même qui est un problème et qui avant était skillé le problème c'est que maintenant bah, tu peux le lancer yolo alors ça change pas ce que j'ai dit sur mon, mon pré-guide hein. euh, un bon joueur de Valas reconnaîtra au moment où il lance son Z, hein, pas en ouverture comme un guignol mais euh, c'est quand même pas super skillé quoi, à l'heure actuelle alors qu'avant il bah, fallait euh, mesurer ta haine etc etc donc Limite, faudrait le mettre de base en fait, l'intégrer de base, le, le, les dégâts en fonction du, du nombre de stacks de Z. Enfin, ça pourrait être une manière d'équilibrer aussi le multishot. Parce que là, là j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ne comprennent pas, euh, qu'ils qu vont s'enfermer dans ce problème. Euh, et credo du chasseur, donc le talent auto-attaque hein, qui sous évidemment. Bonus de dégâts maximum infligé par les attaques de base contre les héros ennemis augmenté de 5 à 6, vitesse d'attaque augmentée de 20 à 25. Donc euh, bah, c'est le talent de winter donc euh, bah, n'hésitez pas à le... Euh, bien que tir multiples sont en réalité un peu dépassés par les configurations centrées sur flèche vorace, nous avons l'impression que pour un choix aussi fiable, il est encore trop puissant. Nous aimerions également voir un peu plus de configurations basées sur l'attaque automatique, c'est la raison pour laquelle nous allons augmenter légèrement la puissance. Euh, va la auto, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais euh, bah ça, bah ouais, mais mon coco, euh, faut peut-être plutôt que nerf, faut peut-être essayer de repenser la chose. Zagara, point de vie augmenté et euh, niveau 20 merde couée, fonctionnalité volontaire, gagne 20% la vitesse d'attaque. Précédentes modifications apportées au point de vue de Zagara lui ont fait plus de tort que prévu. Ah bah non, tiens, ah bah, spoiler. Hein. Bon, ça c'est vraiment de la merde. Hein. Ça c'est. Enfin, c'est pas de la merde, mais en soi bah oui, ils ont pas compris comment équilibrer Zagara. Donc, euh... faut vraiment que j'envoie le. J'ai pas envoyé le feedback, mais faut que je le fasse. Parce que. Zagara, ils sont perdus quoi. Ils sont perdus sur Zag. Il Faudrait que j'en je... profite pour parler un peu de Valar, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se perdre de la même manière. Et ETC, les talents de Star du Rock s'appliquent à ETC après utiliser Slam. Donc, apparemment, il y avait un bug. Donc voilà pour cette patch note. Euh, elle était pas. Euh... Y'a pas. Y a pas des milliards de trucs, c'est pas euh, les grosses patch notes qu'on a eu en juin, juillet, même encore avant. Elle est mieux que celle du début septembre, mais euh... ok, ok, y a des bonnes choses globalement. Etc, c'est pas suffisant, mais c'est cool. Tral, je pense que c'est vraiment très bien. Euh, Tral, je pense vraiment, vraiment que c'est très, très cool. Maiev, c'est très, très cool aussi. Euh, Lily, c'est très, très, très cool. Kelta, c'est cool. Keltuzad, euh, moi perso, je m'en fous un peu, mais c'est pas parce que je joue pas Keltuzad, je, je trouve pas que ce soit ouf. Euh, Valazak ça montre qu'il y a un problème qu'ils n'ont pas compris. Anna c'est quand même sympa. Euh, Zarya aussi c'est très sympa. En glo globalement bah, c'est positif. C'est pas un truc qui révolutionne la méta ou quoi que ce soit, mais c'est quand même du positif, globalement. Euh, par contre ce qui est étonnant c'est l'absence de nerf de DAK qui est quand même assez violent. Euh, même si DAK est dur à jouer, je pense que c'est pour ça qu'ils n'y ont pas touché. Euh, Peut-être un mini nerf quand même sur DHK. Et surtout, surtout, surtout, surtout, pas de changement sur le chacal. Et c'est chacal, en soi, il est bien... Est, le problème c'est que c'est le bill-piège qui domine. Et je viens de sortir d'une classée où j'ai gagné avec chacal. C est, c est, ça ne demande aucun skill. Le build E ne demande aucun skill et c'est dommage parce que ça fait même pas réfléchir les joueurs. Parce qu'avant bah, on jouait du coup un peu global avec ton chacal, avec euh, le, le Z et tout. Je veux dire, ils ont tellement buff ce build de merde, ça demande aucun skill. T'appuies sur eux, boum, ça zone les tanks, ça zone les mecs. Euh, j'ai réussi à cancel trois fois un ult de Mephisto, j'ai même pas vu. Euh, genre, c'est. Chacal E, c'est un en enfer, mais vraiment un enfer quoi. Et c'est. En compétitif, c'est simple, c'est. En compétitif et euh, en, en master, en classé. Bah c'est permaban ou first pick, hein, tout simplement, hein. donc euh, ça, ça fait trop de choses, chacal. A euh, Bylo, c'est peut-être un peu moins vrai parce que ça demande quand même un peu de savoir quoi faire avec le perso, mais euh, ça reste quand même complètement débile quoi, ça reste complètement débile. Et vous punirez très facilement les tanks et autres en plus, hein, donc euh, bon, c'est pas... Non, ça c'est le grand, le grand problème du patch, à de des ak je peux comprendre qu'il soit pas là, même s'il mérite un petit truc quand même. Mais si surtout, Chacal absent cette patch note, c'est très bizarre. Mais bon, globalement, la patch note est positive. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur la patch note, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. plus Vous aimez cette petite musique Ça vient de la Havane. Moi j'adore le nou nou -nout. Like cette petite vidéo Partage-la, Partage nou et les réseaux sociaux aussi, bisous.